Si vous ne pouvez pas changer quelque chose, pourquoi vous obstiner Beaucoup de gens sont déterminés à changer ce qui ne peut pas être changé. Et quand vous voulez vous conditionner au succès, il va falloir que vous acceptiez les, certaines lois immuables, dont celle de ne pas vouloir changer des choses qui ne peuvent pas changer. C'est comme si tu te disais, ah oh non, hein, moi je suis contre les lois d'Archimède. Donc euh, euh, je ne veux pas jouer au tennis de cette façon-là ou je vais me jeter d'une falaise. Non, je vais gagner. Moi, je ne veux pas en entendre parler. Je vais gagner. Ça ne fonctionne pas. Vous, vous devez comprendre qu'il y a plusieurs techniques de résolution de problèmes qui s'appellent le lâcher-prise. Et ça passe comme ça. Ça peut passer comme ça, cette, cette obstination, le lâcher-prise.